Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous dire qu'il est très important d'arriver à accepter de couper ses pertes. Alors euh, c'est souvent l'erreur que font les traders débutants. Ils ne veulent pas couper les pertes ou bien euh, ils ne mettent pas de stop loss. Donc ne pas mettre des stop loss, c'est la porte ouverte à, à tous les excès. Et euh, ou bien certains mettent des stop loss, mais euh, les déplacent. Et ça également, euh, c'est très mauvais. Donc il faut accepter euh, de mettre des Stop Loss. Les Stop Loss vont limiter votre perte. Euh, donc euh, le Stop Loss est essentiel en trading. Et malheureusement, beaucoup de traders débutants ne le mettent pas. Donc ça va limiter vos pertes. Et il faut arriver à couper ces trades. Parce que couper un trade qui est en mauvaise position, c'est mieux d'espérer, attendre que le marché se retourne. Bien souvent euh, le trader débutant ne veut pas couper son, sa position perdante, il se dit que le marché va repartir dans le bon sens, dans le sens de son trade et bien souvent c'est l'erreur qui va plomber les résultats du trader. Donc n'hésitez pas, premièrement mettez toujours un stop loss et deuxièmement coupez assez rapidement euh, votre trade en perte parce que un trade perdant peut très bien euh, annuler euh, totalement les, les 10 ou 15 trades euh, gagnants que vous venez de faire et ce serait vraiment dommage. Donc couper ces pertes, c'est essentiel dans votre stratégie de trading pour arriver à avoir de bons résultats sur la durée. C'est l'erreur que font la plupart des, des traders débutants et même parmi mes étudiants, même si je leur explique qu'il faut le faire, quand je leur demande de me donner des résultats, c'est toujours la cause de leurs mauvais résultats, c'est euh, qu'ils laissent courir euh, les pertes de leurs tra leur trades. Ils font parfois euh, 90 à 100 de trades gagnants, et puis avec un seul trade qu'ils n'ont pas coupé assez rapidement, eh bien, ils arrivent finalement à des journées en perte alors qu'ils pourraient avoir de très bons résultats s'ils coupaient beaucoup plus vite leurs trades. Voilà, j'espère que vous avez aimé euh, cette vidéo likez-la si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu et partagez-la, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, c'est le moment, inscrivez-vous, cliquez sur la petite cloche ici en dessous, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas encore une bonne stratégie de trading, eh bien vous trouverez ici en haut un lien vers mes formations qui vous permettra de choisir la formation qui vous permettra d'avoir de très bons résultats. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.